Coucou Youtube! Jour 1 de Covid, encore une partie win. Je te laisse la découvrir. On a été interrompu. Je te laisse toi. Évidemment, si cette partie te régale et que toi aussi tu trouves que le Covid a amélioré ton skill, pense à liker, commenter et abonne-toi. Man, if you win, next game, we smoke weed together. Yeah bro, yeah. Let's go my friend. Littéralement every day with avec Ah, oh, yeah, man. Ah, <laughs> oh, nice, man. Real life. C'est <laughs> oh, j'ai un copain de, de chat. Oh, t'as fait Toujours plus la Quoi? Quoi? One HP, one HP, one HP. Nice. We have money for buy uh, loader. Give me money my friend. I buy. One more, one more. Hey, let's go. I buy uh, I buy loader. Oh! Yes! Behind me, he follow me. No, no, no. All on me, all on me, help. Three guys, help! Guys, so Ils sont pas venus m'aider. Hein. Oh, malheur. Oh tiens l'autre qui lance là. Ah mais il est abusé. Hum, je suis abusé. Attends un peu. Je mets de la musique. trop de monde, chat. Tomber, tomber entre deux teams de quatre, c'est trop le bourbier à chaque fois. Putain, fais fait chier. Je perds mon... À chaque fois, je perds mon loadout comme ça. Oh, Dieu. Behind, behind. Sobre, sobre, sobre. J'espère pouvoir récupérer mon arme, chat. Ah mais si, comme caca par là. Eh, dieu. Encore quoi J'ai l'impression qu'il y a du sport un peu sur moi, chat. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je trouve ça bien de l'avoir fini. Ils jouent tellement leur vie. Je suis une souris qui pourrait circuler au milieu d'une troupe de chasse en effet. En fait, quand vous perdez l'avantage en termes de fight, que vous êtes déjà crack shield et que lui il est pas, vous savez ce que vous avez qu'à faire C'est super simple. Vous avez qu'à foutre le viseur au niveau de la tête et tout lui foutre dans la tête à ce gland. Et vu qu'on est sur un jeu de merde qui a aucun recul, bah c'est super simple. Give me your money, uh... Rexos, please. Thank you man you follow me Rexas What is don't you Ça fait longtemps que j'avais pas joué au sniper chat, ça fait plaisir en vrai. T'es pas censé être malade, toi, les balles partent vite. Que je me drogue, que je boive, que je fasse n'importe quoi, que je sois malade. J'ai 42 fièvres, ça change pas chat. Pourquoi ça Merde. Oh non, je croyais que c'était toi. Un natchalo. One shot, one shot, one shot. On a pas vu, c'est vrai. C'est Jenny, c'est vrai. À ce qui paraît, il y a eu un petit bac chat. Un de vos alliés, retour de combat. Ah! De Cristiani quai hein Non Ezbi moi bro Ah, oh, use the best thank you man Non non! Putain, les gars, c'était une super partie et je me fais tomber pile quand il euh, n'y a plus de revive. Hey Rexos, if Re Rexos is fast, we can. Oh nice. Ça se voit I say, you take care and you back in zone. Take care, Telcac, fast. Thank you, mate. Uh, no money. The can I, revi ca tonight, can man. I revive you, my friend? Uh, prova, prova. Man. You can try, you can try, but you can... Mm. I, I win, no. my friend. I, I promise you I win this game. For sure, bro. We spectate you. Merde, nique ta mère, sale putain! J'ai fait une promesse, j'ai fait une promesse. Oh merde. Ah, ça mais va bien. Oh, je bobosh. J'irai au camion, camion. I tell you my friend, no skill in this fucking game. Je leur avais promis chat je pouvais pas échouer. Ah bouler, c'est vrai. Je échoue, bougez à toi mec. Putain les gars, j'ai kiffé vous entendre hurler. Ah bah, moi tu m'as pas tué, allez, avec Franchement, joué. mec, tu m'as régalé. Tu m'as défoncé ma prison, tu m'as ma régalé. T'es un monstre. <rire> merci, les gars, ça fait ouais. plaisir. Allez, je fais c'est chaud, c'est chaud, ça, ça. te fait... Allez, c est c est vrai, ça vrai. fait un mec qui te tue un peu, voilà. Bisous, les gars, amusez-vous bien. Gégé, t'es un monstre, merci, mon gars, à plaisir. Bisous. Bisous, les gars. Bisous, les gars. Coucou YouTube. J'aime trop cette mentalité. J'aime trop cette mentalité.